Bonjour, nous revoilà en pleine nature pour répondre à une de vos questions. En effet, dans vos commentaires, j'ai souvent vu la question, mais Didi, est-ce que tu arrives toujours à garder ton sang froid Est-ce que tu n'as jamais du mal à t'endormir ou te rendormir Tu n'es donc jamais stressé En fait, je suis le premier utilisateur du yoga, le premier à qui c'est utile. Et c'est parce que je l'ai longtemps pratiqué que je m'autorise à le partager avec vous. D'ailleurs, si je vous intéresse suffisamment, restez jusqu'à la fin pour voir la phrase inspirante du jour et mon petit cadeau. Mais maintenant, je vais vous répondre avec bien plus de détails. En fait, vous connaissez l'expression « on ne réinvente pas la roue ». Le yoga a plus de 5000 ans d'expérience. C'est un petit peu, pour simplifier, comme une recette de cuisine qui a fonctionné 5000 ans. Croyez-vous vraiment que ce n'est pas un signe qu'il y a des choses assez faciles à mettre en application mais surtout très efficace. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais quand je me sens stressé La première chose à faire, c'est la posture. C'est-à-dire le corps. Je veille à être le moins crispé possible, le moins voûté possible. Et si je suis crispé, légèrement, rapidement, me masser. Ça prend quelques secondes. Puis, je m'occupe de la respiration. Le plus simple, c'est commencer avec deux, trois soupirs, Et ensuite, je reste en respiration calme. Et je me concentre sur le mouvement calme de mon ventre avec la respiration. Ça aussi, ça prend seulement quelques secondes. Ensuite, en troisième, je m'occupe de mes cinq sens. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. J'entends, je ne sais pas si vous l'entendez, le coucou. Les mouches qui volent. Je sens la température, la luminosité du soleil, Mes cinq sens. Déjà, ça m'apaise, ça canalise et focalise mon attention sur quelque chose de présent et de calme. En quatrième, je m'occupe de mon ressenti, ce que je ressens et ce à quoi je pense. Un peu comme si mon meilleur ami me demandait, Didier, comment vraiment tu te sens aujourd'hui Et je veux être honnête, je veux être en contact avec mon réel ressenti. Mais tout ça, pourquoi Eh bien en yoga, pour la pleine conscience, qu'on appelle aussi la méditation, qui est tout simplement être en contact avec son corps, sa respiration, ses cinq sens, son ressenti et ses pensées, sans trier, sans se formaliser, de façon ouverte, au rythme, à la lenteur où le présent nous les présente. Le chant d'un oiseau, Penser parce que peut-être ça me rappelle un souvenir d'enfance, un muscle que j'avais oublié de détendre, le calme du moment, le ressenti qui est de plus en plus paisible, à la lenteur où le présent m'apporte les choses. Est-ce que c'est efficace Croyez-vous vraiment que quelque chose d'inefficace est tenu 5000 ans Essayez. Ça ne prend que quelques dizaines de secondes quand on n'a pas le temps. Et ça peut se faire même à l'insu de la personne qui est avec nous éventuellement. C'est des choses secrètes, des choses qui ne se voient pas. Bravo si vous avez regardé cette vidéo jusque-ci, ça montre votre détermination. Et d'ailleurs, pour vous féliciter, vous trouverez juste au-dessous de cette vidéo, dans le premier lien dans la description, offert mon guide, le yoga, ma clé anti-stress, où je vous dévoile mes secrets car nous avançons ensemble. Je voulais en profiter pour vous remercier, puisque la communauté secret du yoga augmente, j'ai des visiteurs réguliers et très assidus. En Argentine, à la Réunion, ils se reconnaîtront, dans la Côte d'Ivoire, en Algérie, en Suisse, au Maroc, en Belgique, en Espagne, en Serbie, aux États-Unis, bonjour la famille, au Canada, bonjour les amis, et bien sûr, de plus en plus nombreux en France. Et je voulais vous en remercier. Allez prenez grand soin de vous et attendez la phrase du jour qui arrive. Chut.